Bonjour, bonjour, bonjour à vous qui croyez à venir. Alors, que va-t-il se passer en juillet 2022 Alors, on m'a dit que c'était plus sympa de voir les cartes. Donc, cette fois-ci, j'ai voulu faire le jeu avec vous. On fait le tirage ensemble. Mois juillet en France. On va commencer par la France. Je crois qu'on va faire que la France. On va voir. On va voir ce qui ressort en fait. On va laisser couler les choses. Mois juillet 2022 en France. Comment est-ce que va-t-il se passer au mois de juillet 2022 en France c'est au mois de juillet 2022 en France. Alors, apparemment, il va y avoir quelque chose avec l'étranger. On va se rendre compte d'une... On va clarifier quelque chose par rapport à l'étranger. Clarifier quelque chose par rapport à l'étranger, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte de quelque chose par rapport à l'étranger. On me parle d'un message, donc... Alors, je vous les mets comme ça. Maintenant, c'est vous qui voyez parce que c'est peut-être plus pratique. Non, comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc, l'étranger, on se rend compte par rapport à un message, par rapport à un article, par rapport à, à des messages qu'on trouve au niveau financier. Donc, on est sur l'argent. La, ok. Donc, ça, ça veut dire qu'en mois de juillet, on va se rendre compte de quelque chose par rapport à l'étranger concernant l'argent, par rapport à des messages. Mais en général, ce qui est clair, sûr et certain, même. Quand on dit qu'on va se rendre compte de quelque chose, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on va avoir une preuve de quelque chose de... concernant l'argent. On va avoir une preuve. En juillet, il y a une preuve qui va sortir concernant l'argent, concernant l'étranger. Alors, quelle est donc cette preuve Alors, à quel sujet déjà À quel sujet On a contexté l'argent, mais à quel sujet, dans quel domaine Cette preuve va sortir. On me parle d'une femme Assez mauvaise d'ailleurs, qui est loin, donc on est dans l'étranger, n'est-ce pas Qui tourne le dos pour trouver elle-même un équilibre. Donc apparemment, il y aura quelqu'un qui va tourner le dos, une femme. Alors quelqu'un qui de loin, hein, l'étranger qui va tourner le dos euh, pour trouver un équilibre au niveau financier. Donc quoi, ouais, elle aura gagné de l'argent Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait cette femme Qu'est-ce qu'elle va faire en juillet 2022 elle cherche une stabilité alors je vais appeler la stabilité parce que l'habitude d'aller vite je suis désolée le... la carte de la stabilité est partie une stabilité au niveau de la de l'élite donc ça fait c'est une femme qui fait partie de l'élite hein. on a bien compris qui cherche une stabilité qui va donc tourner le 2 concernant l'argent. concernant un dossier juridique même pour être tranquille elle va mettre beaucoup d'énergie pour être tranquille donc une femme qui, dans le passé, a mis beaucoup d'énergie pour être tranquille au niveau de l'élite internationale. Et on va se rendre compte au mois de juillet. On va avoir des preuves, des preuves écrites. Donc, au niveau financier. Donc, elle a dû gagner de l'argent sur le dos quelqu'un. Elle a dû refuser aussi de l'argent à d'autres personnes. C'est une femme qui, apparemment, n'a pas fait que des bonnes choses, hein, qui a même fait des mauvaises choses. <rire> et en silence, donc en douce. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des choses en douce. Et on va s'en rendre compte au mois de juillet 2022. Ok, qui est cette femme par rapport à la France Qui est cette femme Elle fait partie de l'élite, on a compris. Apparemment assez jeune. Elle fait partie de la collaboration. Elle fait partie, partie d'une élite. Euh, ou de l'OTAN. Ça peut être l'OTAN, ça peut être l'élite, ça peut être le... le, le, le... Quand ils se sont tous rencontrés, là, tous ensemble, en Suisse, dernièrement, à Davos. À Davos. Euh, C'est une femme qui a, qui, a, qui a vraiment un pouvoir... Je peux aussi en fonction de mes ressentis, mais pour moi, c'est une femme qui a vraiment un pouvoir qui est encore jeune et qui, qui peut se permettre de tourner le dos à la France au niveau financier pour pouvoir être tranquille et qui, euh, et qui, a, voulu, euh, voilà, et qui a voulu garder son équilibre et tourner le dos et, un, et qui a mis beaucoup d'énergie à rester tranquille au niveau, euh, au niveau de la loi, au niveau de l'élite. Est-ce que vous comprenez ce que je dis Si vous comprenez ce que je dis déjà, ça serait bien. Mais euh, moi, moi je vois très très bien en fait, c'est vraiment une femme, de, une femme de pouvoir qui a, qui a refusé, qui a, qui, a, qui a fait une magouille financière pour être tranquille tout simplement. Hein. Pour trouver son équilibre, parce qu'on parle vraiment de la tentation, donc elle a eu la tentation de l'argent. Donc c'est quelqu'un de, de, qui a fait les choses de façon euh, euh, égoïste et totalement euh, par rapport à elle-même en fait. Ça c'est vraiment ce qui va se passer au mois de juillet, donc cette preuve qui arrive par rapport à cette femme. Maintenant, pour la suite. Alors là, on est plutôt au niveau économique et au niveau international, dans hein, ce qu'on vient de voir. Que va-t-il se passer en France en juillet 2022 Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau en France en juillet 2022 hum. Hum, Toujours cette terre de la tentation, avec cette femme apparemment. Ils essayent de ne rien. On essaye de cacher quelque chose pour tourner une page. On essaye de tourner une page sur le passé. Attends. On essaye de tourner une page sur le passé. Et ça demande des efforts, parce qu'il y a des gens qui veulent éclaircir la situation. On est toujours sur cette femme hein, qui essaye de cacher quelque chose. Alors, c'est une femme qui a un certain pouvoir, qui cache quelque chose, qui a voulu régler quelque chose et tourner la page qui cache quelque chose sur son passé ou sur le passé et qui, euh, qui fait des efforts. Et, et je vois des gens qui font vraiment des efforts pour éclaircir la situation. Donc j'ai des journalistes là qui essayent d'éclaircir une situation et une femme qui essaye de cacher ce qui s'est passé. Apparemment, au mois de juillet, on aura une preuve de ce qui s'est passé. Et surtout, ne vous gênez pas pour me dire à quoi vous pensez, parce que c'est quand même... C'est vrai que je ne dis pas de nom, bon, c'est un peu fait exprès, mais moi je sais à qui je pense, hein, vraiment. Et, euh, et n'hésitez pas à les mettre en commentaire, les nom à qui vous pensez et est ce que vous... Est-ce que vous voyez dans ces cartes vous-même Est-ce que l'avenir sanitaire de France Fin juillet 2022, que va t L'avenir sanitaire, alors que aller sur le sanitaire en France, en juillet 2022, entre maintenant et fin juillet 2022. Augmentation au niveau sanitaire par rapport aux enfants. Et donc les gens, ils vont hésiter... Je vois beaucoup d'angoisse. Alors, augmentation concernant la jeunesse au niveau sanitaire, donc de maladie, et donc il y aura une hésitation là-dessus au niveau sanitaire. C'est quoi On va approfondir un petit peu. C'est quoi l'augmentation de quoi J'ai déjà une idée, mais quand même, ça vaut le coup de demander. On ne sait jamais, on peut toujours se tromper déjà. Augmentation de quoi en juillet 2022 en France au niveau sanitaire alors ça, c'est le matériel. C'est pas que l'argent, hein. c'est aussi le matériel. Je vois des gens qui vont vouloir éclaircir un petit peu, qui vont faire des efforts, qui apparemment vont galérer un petit peu quand même. Hein. Il va y avoir un peu de galère. Hein. Concernant le matériel, alors dans quel domaine ce matériel, ça va être une galère. Hein. Dans quel domaine On est sanitaires, donc je pense que c'est l'hôpital, mais... Ouais, toujours cette femme, toujours cette femme qui ressort par rapport à l'argent, qui va faire une erreur et eh bah ben oui, commence au niveau médical, donc on est bien dans le médical Il faut dire que j'étais sur le sanitaire donc c'était pas très dur de comprendre que c'était le médical on est bien dans le médical, on est bien sur une femme qui a fait une erreur au niveau médical et une, une augmentation au niveau des enfants euh, l'adversaire c'est quelqu'un qui, euh, qui est pas forcément, alors, ni mauvais ni bon en fait, c'est plutôt une collaboration qui fait des efforts justement pour trouver des solutions parce qu'ils sont super angoissés concernant un problème par rapport aux enfants qui augmentent donc, déjà au mois de juin, je voyais un problème avec les enfants. On a été plutôt. Euh, ça s'est révélé exact. Hein, on se rend bien compte que euh, là, maintenant, ils veulent vacciner tout petit, ils veulent ça. enfin Là, j'ai entendu des trucs assez aberrants concernant les enfants cette dernière semaine. Ça continue, donc c'est logique. Augmentation de, de, de problèmes par rapport aux enfants ils hésitent à, par rapport à la prise des décisions. Euh, J'ai bien une collaboration au niveau matériel qui fait des efforts, mais je pense que, mine de rien, c'est ce qui s'empoche dans les poches, ce qui se met dans les poches quand même. Hein. Il y a aussi un côté assez... Euh, il n'y a pas que l'argent, là il n'y a pas que le, que le médical, il y a aussi l'argent, ça se sent quand même. Et une femme qui va faire une erreur et qui va commencer un truc médical, qui va commencer quelque chose au niveau médical. Qu'est-ce qu'elle va commencer au niveau médical, cette femme Elle va vouloir faire être tranquille, donc elle commence un traitement. Ok, donc on est bien d'accord, la femme commence un traitement, propose donc de commencer un traitement concernant les tout-petits. On a la naissance, on a les petits, on a les enfants, Ils ressort énormément là-dedans les enfants. C'est une grave erreur de toute manière, apparemment. Alors c'est quoi l'erreur C'est quoi l'erreur de cette femme C'est peut-être ça, hein, mais c'est quoi l'erreur de cette femme L'erreur de cette femme, c'est qu'elle elle a une tentation. L'erreur de cette femme, c'est qu'elle ne réfléchit pas de façon objective, elle ne réfléchit pas de façon scientifique, elle a une tentation, et donc elle réfléchit de façon totalement égocentrique, et ce qu'elle lui apporte à elle. C'est pour ça qu'elle va faire une erreur au niveau médical. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de... Ce n'est de... pas de la bienveillance, en fait. On ne sent pas la bienveillance dans sa, dans sa façon de réfléchir. Et tentation de signer un contrat et une collaboration. Alors, vous êtes avec moi, les cartes sortent vraiment comme ça. Pour trouver une stabilité. Stabilité au niveau financier, parce qu'on a l'argent. Il est un peu fouillé mon jeu, mais c'est ma façon de tirer. C'est toujours un peu fouillé. <rire> comme ça, vous voyez un peu comment je travaille. Et pour ceux qui sont très ordonnés, ils n'aimeront pas du tout. Mais ce n'est vraiment pas grave. Chacun sa façon de travailler. Mais n'empêche que, tu demandes pourquoi, voilà, tentation de crier un contrat, une collaboration, de trouver une stabilité, cette femme-là, elle est tentée de gagner de l'argent sur cette histoire, d'accord Et d'un autre côté, alors, avant de juger, <rire> avant de juger, on parle de milliards. Alors, toujours pareil, est-ce que vraiment on serait capable, nous, de gérer à sa place Je ne peux pas dire, moi je ne juge rien. Je suis vraiment totalement neutre mon jeu, je vois, je vous dis. Et si vous voyez autre chose, il n'y a aucun souci, écrivez-le en commentaire. Voilà, ça, c'est les cartes qui sont sorties sur le sanitaire du mois de juillet 2022. J'ai rajouté celle-là. Donc avant, avant, en premier, on avait l'argent et donc on avait, pardon, on avait l'augmentation des problèmes avec les enfants. Ils hésitaient, ils essayaient d'être clairs. Il y a une hésitation, là, on le sent. Une collaboration qui fait des efforts au niveau financier, au niveau argent, parce qu'il veut gagner de l'argent. Et cette femme qui a fait une erreur et qui va commencer un traitement. Et quand on a voulu améliorer, il y a les cartes donc de la tentation du contrat et de la collaboration sur cette femme, c'est son erreur justement ça va être... elle a déjà signé cette femme, c'est pour ça qu'elle est en galère c'est pas comme si ça arrivait de nulle part <rire> voilà, ça c'était sur la miss alors pareil, si vous pensez à une femme en particulier, mettez moi le nom en commentaire, ça serait avec plaisir pas que je ne vois pas de qui on parle mais je ne dis pas de nom c'est un principe, je ne donne pas de nom. D'abord, je ne suis pas sûre du tout à 100% du nom, mais j'ai quand même une bonne petite idée. Et je, mais je ne donne pas de nom. Ensuite, pour la suite, pour la suite, allez, on continue. Alors, l'avenir éthique. Alors, l'avenir d'Emmanuel Macron et de son gouvernement entre maintenant et fin juillet 2022. L'avenir d'Emmanuel Macron et de son gouvernement entre maintenant et fin juillet 2022. Oh, apparemment, il s'en sort bien. Hein bénédiction sur lui. Pour lui, l'histoire des jeunes, c'est une bénédiction. Et il va vouloir évoluer. Il va vouloir ouvrir des opportunités, développer. Donc, apparemment, la réorganisation qu'il va faire, elle est bonne pour lui. Ah, mais il s'en sort très très bien, Emmanuel Macron. Lui, il cherche une stabilité, donc. D'abord, il veut évoluer, il veut développer, un peu comme un business. Je vois toujours, penser, je le vois toujours gérer ça comme un business, Emmanuel Macron. La dernière fois que j'avais fait un truc sur lui, c'était vraiment le côté, où on aurait dit qu'il a démonté un, un business financier, mais en fait, c'est le gouvernement. Alors donc, une stabilité, il veut une stabilité dans la collaboration, dans, dans le gouvernement, et il va commencer quelque chose de nouveau, évidemment. Mais beaucoup avec l'étranger. Je vois beaucoup avec l'étranger, et donc avec cette femme d'étranger avec qui il commence quelque chose de nouveau. C'est donc l'histoire du sanitaire qui se regroupe avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement, avec la politique, et avec cette collaboration avec cette femme internationale, enfin qui est loin. Parce que lui, il veut développer. Son but, c'est de développer. Hum -hum. Donc l'histoire des enfants, elle est positive pour Emmanuel Macron. C'est ce qui lui permet de développer. Ok, développer quoi Ok, ce mot tout seul, il ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'Emmanuel Lacroix va vouloir développer en juillet 2022 Essayer de mettre les gens en retrait, les difficultés, oh. et être clair au niveau financier par rapport à un autre homme, un collaborateur. Ok, alors... Apparemment, ce qu'il veut, c'est crée le problème et la solution, d'accord Il veut développer des difficultés. Alors, ça paraît un peu aberrant quand je le dis, mais pourtant, on l'a déjà vu dans l'histoire, c'est pas nouveau. Des difficultés, en retrait, pour après se rendre compte au niveau financier par rapport à quelqu'un. Alors, c'est quoi qui a recueilli Voilà, pour après que ça se passe bien avec cette personne. Donc, pour qu'une collaboration se passe bien, il faut que ce soit une solution, si je comprends bien, hein, il faut que ce soit une solution, en tout cas ce que je ressens, à un problème. Donc, simplement, il faut le problème, mettre le, point, le doigt sur le problème, pour que on, les gens se rendent compte que ça, cette collaboration avec cette personne, niveau financier, ils financier, qu'ils en ont envie pour régler le problème. Et pour se protéger. Mais en fait, tout ça, on me parle d'un mensonge. Bon. Mentir au gouvernement, c'est normal, à la rigueur. Mais c'est intéressant, ça. Il est en train de développer quelque chose. Et il, a, il, a, il est en train de, de, de, de mettre tout en place. En fait, c est, c est, il sait très bien où il va, c'est extraordinaire. Il met tout en place les choses pour pouvoir développer dans le sens où il en a envie et pour que le maximum de gens puissent le suivre après. D'accord. Bon, en tout cas, moi, on me donne la bénédiction hein, sur Macron, sur Emmanuel Macron. Donc, La réorganisation qu'il va faire... Elle va dans son sens. Jour d'échec Emmanuel Macron. <rire> J'ai l'impression quand même. Euh, L'avenir de... Alors... L'avenir économique de la France. L'avenir économique de la France entre maintenant et fin juillet 2022. Au niveau économique. Ok, il y a un homme qui hésite à commencer à demander de l'argent à quelqu'un, d'accord Parce qu'au niveau économique, ça ne va pas très très fort. Il y a eu une augmentation, donc on est toujours sur l'inflation. Et on a à réussir à se rendre compte des choses dont on ne parle pas. Il y a des choses qui vont sortir en juillet. Oh, en juillet, ça, c'est sûr. L'inflation, c'est sûr aussi. Euh, L'homme qui hésite à commencer au niveau financier avec quelqu'un, euh, c'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant avec le président qui veut développer avec une personne. Mais pour ça, il faut avoir des difficultés pour que les gens soient, se rendent compte que la collaboration est une bonne chose au niveau financier avec cette personne-là. Mmh. Oui, c'est ça, pour éclaircir la situation du passé. D'accord. De toute manière, l'inflation, le, le, le, ils vont commencer, alors on va commencer à réussir à se rendre compte que euh, qu'il y a des non-dits et qu'il y a éclaircir dans le passé. C'est ce qui crée les problèmes économiques aujourd'hui. Donc apparemment, au niveau économique, en juillet, on va commencer à voir où sont, où sont les erreurs. Où sont les erreurs dans le passé, ça c'est sûr. Il y a eu des erreurs et c'est ce qui a, qui, qui a créé aussi le, le, les problèmes qu'on a aujourd'hui. Hum de la France 30 ans et fin juillet 2022. Alors, l'économique, l'avenir économique de la France entre maintenant et fin juillet, on parle quand même du médical. On me dit qu'on a envie de, de rapidement tourner la page là-dessus. Moi, je vois beaucoup de stress, d'ailleurs, je vois beaucoup de colère. Euh, Est-ce qu'il y aura des... Voilà. En fait, c'est vrai qu'au niveau médical, on me dit qu'il y aura des gens qui voudront... Les Français, le peuple, c'est normal. Il y a beaucoup le peuple qui ressort, en fait. Hein, parce que moi, je me, je, me, je me suis focalisée un peu sur cet homme et cette femme. Mais beaucoup, en vérité, le peuple qui ressort, là. Et qui aura envie de, de vite régler cette histoire, justement, au niveau médical et de tourner la page. Et justement, j'ai beaucoup de colère. donc Il y a une erreur qui va être faite en juillet, qui va créer beaucoup de colère. Euh... Est-ce qu'il va y avoir encore un confinement, un reconfinement en général en France entre maintenant et fin juillet 2022 Non, on dit qu'il faut trouver un équilibre parce que les gens, justement... Hum... Difficulté. Donc ils vont essayer de trouver un équilibre mais ils ne vont pas forcément faire un reconfinement. C'est bon, certainement ce qu'ils ont déjà dit, quoi, les masques à l'intérieur, tout ça, le pass. Parce que sinon, il y a trop de difficultés. Oui, c'est ça. Le reconfinement, il est là. Mais là, je ne pense pas. À moins que la collaboration soit avec la Chine. Sinon, je ne vois pas. Je vais reposer la question sur le confinement, parce que je sais qu'ils vont trouver, chercher un équilibre pour éviter le confinement. Et je vois des gens un petit peu très en colère, qui en ont un peu ras-le-bol. Est-ce que les gens en France vont être... La France vont être... Enfin, le enfin, confinement entre maintenant et fin juillet 2022. Enfin, fin juillet. Ok. Non, j'ai personne... des gens qui tournent de dos. Ils ne sont pas d'accord. Et une femme de science... <rire> qui cherche une stabilité. Donc, apparemment non. Les gens vont tourner le dos. Qu'est-ce qui va se passer en France en juillet 2022 En fait, il y aura un choix à faire en juillet 2022. Il y aura un choix à faire. Donc, confinement, non. Je vois pas. Ce que je vois, c'est trouver un équilibre avec les moyens du bord. Et la mienne des Français. Quels sont les événements enfin, importants qui vont se passer en France entre maintenant et fin juillet 2022 hmm. Ok, si un homme fait une erreur, c'est une bonne chose, mais... Ok, qu'un homme fasse une erreur, et il y a un changement. Donc il y aura un changement apparemment raisonnable. Et ça, c'est concernant... Concernant quoi ce changement raisonnable à quel sujet, dans quel domaine Faire des efforts au niveau traitement. Ok, donc on est vraiment dans le traitement. Ce qui veut dire qu'il y aura un autre événement en juillet où on demandera aux Français de faire des efforts concernant un traitement. Est-ce que maintenant... Ah, j'ai le français en hein. général, je, je vais donner les eh hauteur. Ben, les français, je les vais angoisser, mais se rendent compte qu'il faut se protéger. Donc apparemment, ils sont pour le traitement. Je parle de, de, de, de la généralité, hein, quand je dis les français. Évidemment que je me doute qu'il y en a qui vont, qui vont penser qu'il ne faut pas, mais... La majorité sera, sera plutôt claire au niveau de la protection, qu'il faudra se protéger contre les problèmes qui arrivent. Bon. Alors, est-ce que... Maintenant, comment va évoluer la France entre maintenant et fin juillet 2022 Elle tourne une page et elle hésite une collaboration avec quelqu'un. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est quoi voilà, elle hésite à commencer une collaboration matérielle avec une personne, avec un autre pays. Alors, la collaboration avec l'autre pays, est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est la France Est-ce que l'autre pays elle fait partie de l'Europe On lui a oublié l'opportunité pour faire partie d'Europe, de apparemment. Ah, voilà, on le sait maintenant. On se rend compte qu'il y a des mondis à éclaircir. C'est ça Début de la collaboration par rapport à... Début de la collaboration avec un autre pays à qui on nous la possibilité de rentrer dans l'Europe. On se rend compte de non-dits, on va devoir éclaircir des non-dits. Des choses qui n'ont pas été dites et qui ne sont pas super. Donc on continue, hein on continue dans les cachotteries c'est pas mal. <rire> Est-ce que ça vous intéresse à vous de savoir c'est quoi les trucs cachés là, dont on va se rendre compte sur ce pays c'est quoi les longues là on, qui vont être révélées en juillet 2022 concernant ce pays International, une femme, toujours qui ressort jeune, indépendante, qui a des doutes et qui va se réorganiser. D'accord. Donc, est-ce qu'il est en contact avec cette femme Est-ce qu'il est en relation avec cette femme Oui, apparemment, oui. Non, elle tourne le dos cette femme là maintenant. D'accord obligé de mettre de l'énergie pour envoyer des messages et chercher des solutions. Et bien cette femme avec qui ils étaient, je pense, en collaboration, avec qui ce pays était en collaboration, elle va tourner le dos. C'est pour ça qu'il y a une réorganisation. C'est pour ça qu'il y aura des messages et qu'on va se rendre compte de non-dits. Bon, d'après ce que je comprends, ça devrait être l'Ukraine. Hein La France et l'Ukraine. Parce que là, on parle quand même de quelqu'un d'un pays à qui on ouvre des opportunités pour entrer dans l'Europe, donc il n'y en a pas 10 000 en ce moment. <rire> D'accord. Bon, et bien ce mois de juillet risque d'être mouvementé en tout cas. Niveau politique, niveau gouvernement, niveau collaboration et niveau Europe, tiens. Et niveau Europe. Alors, entre comment est l'Europe entre maintenant et fin juillet 2022 et bien pareil, ils se rendent compte qu'ils ont envie d'un contrat au niveau médical pour être tranquille. Et cette carte-là, je la dis pas, elle se lit d'elle-même. D'accord. Et ça, c'est apparemment dans le passé. L'Europe se rend compte d'une magouille. Hmm. Et bien ça, on va le savoir, c'est très bien. Il y a par ça, alors, par ça, est-ce qu'il y aura des manifestations en France Non, je ne pense pas. Tu vois, un mensonge dans l'équilibre, un équilibre dans le mensonge et une réorganisation pour l'instant. Alors, c'est vrai qu'il tourne le dos. C'est vrai que le français, en général, tourne le dos à cette réorganisation. Il y a cet équilibre qui, qui tient sur, sur ce qui tient. Euh, mais est-ce qu'il y aura des des, des, des colères moi, juillet de, en juillet général En hein, juillet 2022. Colère générale, moi je vois des gens qui hésitent, qui ont un choix à faire, c'est pas sûr là. Une collaboration qui après, d'un coup, rapidement, va s'énerver. Donc en fait, quand on... je demandais s'il y aurait des, des, des manifestations, des révolutions, des, des colères générales en juillet 2022 en France, on me dit qu'il y a beaucoup d'hésitations, qu'il y, qu y a un choix à faire. Donc ils vont faire un choix de collaborer rapidement et de s'énerver. Donc il y aura une colère générale, mais elle va être d'un coup comme ça rapide. C'est-à-dire qu'on ne va pas la voir venir. C'est pas genre un truc qui met un peu de temps, là d'un coup, paf, ça va, ça va partir. Il faut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les gens. D'accord Parce que le but de ces gens-là qui vont s'énerver, c'est de se protéger. Donc, ils ne se sentent pas rassurés, ils ne se sentent pas protégés. Quand le peuple est en colère, c'est qu'il ne se sent pas rassuré du tout. Donc, euh, peut-être qu'il y a un problème, quand même. Mais oui, il va y avoir donc euh, grosse colère en juillet 2022, qui va arriver très vite. Pas très vite dans le temps, mais qui va se mettre, qui va mettre un peu de temps à, à se mettre en place, ou à, se, à faire le choix. Puis d'un coup, tac, ça, ça, va, ça va démarrer très vite. Hmm. Est-ce qu'il y aura des intempéries en France en juillet 2022 Météo, bonjour Est-ce qu'il y aura des intempéries en France en juillet 2022 Allez, on va commencer quoi À évoluer On me donne le soleil. Il va y avoir un beau soleil. On parle de voyage. On me parle d'une femme, ça. Toujours depuis tout à l'heure, on parle d'elle. Il va falloir vraiment que. Et puis, on tourne la page dessus. C'est super. Donc, le mois de juillet, pour moi, j'ai le soleil, j'ai la mer. Tout va bien. <rire> évolution de la chaleur grosse chaleur ça veut dire aussi très grosse chaleur et voilà bon, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu et que vous avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire euh, moi je crois que j'ai fait le tour hein, parce que ça tourne un petit peu en fait il n'y a pas tellement de sujets en, en un mois donc s'il y a des colères ça va être des manifs, ça va péter s'il y a euh, le gouvernement qui va se réorganiser bon on a bien vu ce que ça donnait la collaboration matérielle avec quelqu'un qui est loin, l'Europe qui fait qui commence à se rendre compte qu'il y a une embrouille quelque part et qu'il euh, qu y a eu ainsi quelque chose signé en douce entre le pays à qui ils ouvrent une porte en ce moment à qui l'Europe ouvre la porte pour que ce pays rentre et une femme qui est loin. Donc ça, ça ressort beaucoup. Et euh, les enfants qui ressortent aussi par rapport à euh, tout ce qui est traitement, tout ce qui est, euh, tout ce qui est médical et puis augmentation du augmentation de du Covid et beaucoup chez les jeunes apparemment. Augmentation d'une maladie, j'ai dit Covid, mais on n'est est jamais sûr que c'est le Covid. Hein. Euh, moi je dis Covid parce que j'en suis sûr dans, dans ma tête, mais non en fait. Augmentation d'une maladie chez les enfants et euh, justement c'est là où on va sentir, le... sentir qu'ils que qu vont être stressés justement, ils vont vite trouver une solution. Ils vont devoir vite trouver une solution et puis je pense que cette femme qui a signé, elle ne se sent pas très très bien parce que dès qu'il s'agit des enfants, ça fait plusieurs fois que je vois. Je vois une femme qui ne se sent pas très très bien dans, dans ce qu'elle a décidé en fait, dans ses choix, au niveau sanitaire, au niveau médical. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée pleine de bonheur, de spirituel et n'hésitez pas à partager ou à commenter, à vous abonner si vraiment ça vous intéresse et à très très très bientôt